Donc, je m'appelle Laurent Durin et je suis médecin à l'agence de la biomédecine où je m'occupe de toute la région Grand Est. Donc Sur le FPMO avec un de mes collègues qui est médecin référent à Orléans, Manuel Wolf, on s'occupe de l'atelier diagnostic de mort encéphalique, Donc, on parle du diagnostic clinique de la mort encéphalique pour l'expliquer aux étudiants. On l'organise sous forme de mise en situation, en fait on imagine un staff le, le matin en, en réanimation, où on présente le dossier du patient, et ensuite on va au lit du patient, donc le patient qui est représenté par un mannequin haute fidélité. On simule donc l'examen clinique de, de ce patient pour vérifier si, oui ou non, il est en état de céphatique. Ce qu'il fallait s'assurer, c'était qu'effectivement, il présentait tous les signes cliniques d'un état de mort encéphalique. La définition euh, de la mort dans le monde pas, ne repose pas sur les mêmes critères partout. En France, on parle effectivement de mort encéphalique, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des structures qui sont situées dans la boîte crânienne soient détruites, à la fois les hémisphères cérébraux, mais également le tronc cérébral. En Angleterre, par exemple, il se contente uniquement de critères de destruction du tronc cérébral. Moi je m'appelle Michel Raiard et donc je suis en hospitalier au CHU de Rennes où je m'occupe donc de transplantation de hépatique mais aussi donc forcément euh, du prélèvement d'organes puisque c'est euh, deux disciplines qui sont complètement liées et dépendantes l'une de l'autre. J'étais évaluateur hier donc sur, euh, au bloc opératoire donc euh, sur l'Essing Life et donc le but c'est euh, d'évaluer donc euh, les apprenants, de voir euh, un petit peu quels sont les, les temps qui leur posent problème et donc de les aider euh, à ce moment-là en leur donnant des, des conseils et leur indiquant parfois euh, euh, donc euh, la marche à suivre. Alors le thème c'est euh, imagier du prélèvement multi-organe et donc c'est euh, de prendre des photos. Les différentes équipes de transplantation et de prélèvement en fait prennent des photos et nous les envoient de euh, situations un petit peu par particulières donc euh, où euh, à la fin donc il y a eu euh, soit une malfunction, ou une anomalie. Au du prélèvement pour un petit peu donc faire partager une expérience et après rediscuter, essayer de voir ce qui s'est passé pour aboutir à cette situation-là et voir comment on peut essayer d'éviter que ça se reproduise.